Salut, c'est Martouf. Alors aujourd'hui, on va faire des bâtons de comptage. On va faire de l'argent, quoi. La manière la plus simple de créer des chiffres pour échanger, plein de choses. Donc là, j'ai des jolis bouts de noisetier qui sont bien secs. Et puis, bah ben, l'idée, j'ai une scie. Donc là, il faut bien regarder comme ça ici. Je vais faire une entaille. Hop, hop, hop, hop, hop, jusqu'à la moitié. C'est le plus long dans l'histoire. Comme tu en penses, voilà, il y a tous les gens qui se battent pour de l'argent alors que le plus simple de faire c'est des chiffres. Et c'est pas avoir les ressources qu'on échange avec des chiffres. J'y suis presque. Bonne encoche. Après, j'ai ma hache. Et puis l'idée... Qu On va fondre ce bois. On espère que ça se fait au bon endroit. Ouais. Ça c'est bien fendu. Il y a juste ces petits bouts de bois là. On va un petit bout. Voilà donc là, j'ai fait la souche et là, j'ai fait l'échantillon. Et puis ensuite, l'étape d'après, c'est de mettre une marque de famille dessus pour savoir à qui appartient ce compte. Mon compte, par exemple, à la boulangerie, à la boucherie. Et puis après, ben là, j'ai deux échantillons et souches qui se mettent ensemble dans un truc super précis qu'on peut pas reproduire de manière simple. Et puis après, on va faire des encoches. Donc on peut toujours faire des encoches à la scie par exemple comme ça. Là, bah, après il faut trouver un code pour dire bah, une encoche qu'est-ce que ça vaut donc là j'ai une encoche, je sur les deux donc forcément ça correspond et avec ça on a fait le moyen le plus simple pour créer un contrat entre deux parties et enregistrer des têtes c'est hyper sécurisé, tout va bien pour identifier le bâton de comptage on a besoin d'y faire une marque de famille pour dire à qui est le compte qui est symbolisé par le bâton donc là voilà, autant sur l'échantillon que sur la souche, ben j'ai fait une encoche avec mon bon vieux couteau suisse. Maintenant, l'idée c'est de faire une vis plutôt chauffée ici, et on peut faire de la pyrogravure. Hop. Et c'est comme ça qu'on fait la marque de famille, c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Là, on va dire que c'est la famille 3 étoiles 3 cercles quelque chose comme ça donc on le fait là on le fait sur la souche et aussi sur l'échantillon et maintenant on va faire un carré Et voilà la famille des 3 carrés. Voilà. Alors à bientôt. Amuse-toi bien avec tout ça. Il ne vous manque pas beaucoup d'outils.